Les premiers 10 à 15 jours du mois d'avril seront très difficiles et porteront une énergie très lourde. Le mois commence avec trois conjonctions lourdes. Nous avons la conjonction entre Mars et Saturne dans votre troisième maison. Nous avons la conjonction de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 Ça c'est au niveau mondial. Pour vous, chers Sagittaires, les conjonctions qui vous affectent le plus sont celles entre votre gouverneur Jupiter et Pluton qui sont dans, euh, qui, qui sont dans votre euh, deuxième maison dans le Capricorne. Et la conjonction entre Mars et Saturne dans votre euh, troisième maison. Et il y aura une pleine lune dans votre onzième maison aussi, dans euh, la balance. Cette pleine lune, bien sûr, va, euh, oppose euh, le soleil dans votre cinquième maison. Toutes ces maisons ont rapport avec les revenus, avec l'argent, avec la situation financière de la personne mais aussi la cinquième maison a rapport avec les enfants, les enfants de la personne, et aussi son commerce, sa joie et son plaisir. Durant les premiers 15 jours, votre anxiété à propos de votre situation financière ou vos revenus serait très forte. Vous pourriez avoir perdu une source de revenus ou bien que cette source de revenus diminuait ou que vos enfants auraient perdu leur source de revenus et que vous leur offrez présentement le soutien financier. Toute cette anxiété due à la situation financière pourrait vous faire entrer dans des confrontations avec soit vos amis ou vos collègues certaines personnes de votre entourage ou même avec les membres de votre famille je sais ce que euh, nous vivons est dur mais vous devez être très prudent au niveau de vos actions et réactions et ne soyez pas impulsif dans vos, dans vos propos, soignez-les et essayez de sortir de cette période du début d'avril avec le moins Possible de conflit. Donc patientez, s'il vous plaît. Le 11 avril, Mercure entre dans votre cinquième maison dans le bélier. Pour vous donner quelques opportunités pour améliorer vos revenus, vous pourriez avoir recours à vendre un actif quelconque ou une propriété pour vous dépanner un petit peu au niveau de vos finances. Mais aussi Mercure dans votre cinquième maison pourrait vous mettre dans des confrontations, peut-être avec les enfants, à cause de la situation financière. Le 22 avril, une nouvelle lune aura lieu dans votre sixième maison. Et quelques jours plus tard, Mercure joindra Uranus aussi dans cette maison. Donc la nouvelle lune va avoir lieu dans le taureau, votre sixième maison. Cette nouvelle lune va être conjointe à Uranus. Et le 27 avril, Mercure va aussi entrer dans le taureau et va être conjoint à Uranus également. Ça c'est une bonne nouvelle pour vous chers Sagittaires. Car vous pourriez avoir une idée soudaine qui pourrait vous donner l'opportunité d'améliorer votre source de revenus ou bien remplacer une source de revenus qui aurait été perdue. L'idée sera inhabituelle, qui pourrait même vous surprendre à vous-même. Le plus important, cher Sagittaire, durant les premiers 15 jours, évitez les confrontations et les disputes qui seraient fort probablement à cause de l'insécurité financière et patienter. Mais aussi, prenez soin de votre santé et de votre bien-être. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je vous prie encore une fois de prendre soin de votre santé. Euh, je, vous embrasse, je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.